Au niveau de notre établissement, la direction n'arrête pas de, de, de, de argumenter le fait qu'il n'arrive pas à recruter du personnel. Donc euh, nous avons décidé de mettre en place ce bureau d'embauche pour trouver justement l'inverse au niveau de la direction. Donc, sur l'année 2019, les agents ont mis sur leur compte épargne-temps, donc des journées qu'ils n'ont pas pu poser, qu'ils n'ont pas pu prendre, plus de 41 000 journées, ce qui représente 181 équivalents temps plein sur l'année 2019. Et également au niveau donc, des heures supplémentaires sur les agents donc, en paramédical, c'est-à-dire infirmières, IDE ou secrétaire médical, nous sommes à plus de 20 000 heures supplémentaires. Depuis trois mois maintenant, on a lancé une campagne euh, au niveau confédéral pour euh, tenir des bureaux d'embauche dans tous les secteurs professionnels parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup d'endroits, de, euh, eh bien trop ont des charges de travail de plus, de plus en plus importantes et que les patrons, les employeurs ne veulent pas embaucher. Donc on s'est lancé dans une entreprise d'encourager de, les syndicats présents dans les boîtes à comptabiliser combien il manque de travailleurs et de travailleuses dans la boîte pour que ça tourne bien, pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, qu'on puisse même y compris envisager la réduction du temps de travail et de passer à 32 heures. Et donc aujourd'hui à l'hôpital de Moulins. Eh bien, les copines du syndicat elles ont euh, identifié le nombre d'heures sup qu'on impose aux agents dans ce, cet hôpital et le nombre d'emplois de, qu'il faudrait euh, créer. Et donc, je crois qu'on est à, à plus de 14 euh, emplois à temps plein euh, rien que pour l'année euh, 2020 qu'il faudrait créer dans cet hôpital. On va un peu partout euh, dans certains euh, secteurs. Les cheminots, par exemple, euh, ont initié pas mal de bureaux d'emploi pour montrer serait sera entretenu si on, on voulait embaucher plus de personnel. C'est vrai aussi dans plein de secteurs euh, industriels ou des services publics. Et je crois même que dans ton département, bientôt, il va y avoir de nouveaux bureaux d'embauche pour euh, se mobiliser le 4 février. Donc voilà, partout, on, on, on doit compter combien il y a besoin d'emplois un peu partout. Et euh, on, est, on prend le pari, on prend le pari à la CGT, que c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois qu'il reste à créer dans ce pays pour que, euh, eh bien, euh, on vive mieux, qu'on puisse vivre correctement de son travail et puis surtout que, en ce qui concerne la santé, eh bien, on réponde aux besoins des personnes.